Salut à tous, bienvenue chez Nomad Snowboard. Je suis Joël Bardou, snowboarder et moniteur passionné par l'enseignement. J'enseigne aujourd'hui depuis plus de 14 ans et parle couramment anglais et espagnol grâce à différentes expériences à l'international. Je suis diplômé du plus haut niveau de formation et titulaire de la précieuse carte ISIA. En tant que snowboarder, mon premier objectif et de vous transmettre et de vous partager les joies de cette activité. Je m'investis à 100% afin de vous permettre une progression optimum tant sur l'aspect mental que sur l'aspect technique. Pour atteindre cet objectif, chacun possède des besoins différents. Nombreux souhaitent connaître les astuces et techniques afin de développer leur autonomie, alors que d'autres veulent simplement pouvoir évoluer en sécurité sans craindre les blessures. Certains souhaitent développer leur confiance en eux et vaincre leur peur pour enfin se faire plaisir. Et bien sûr, certains souhaitent progresser techniquement sur piste, en hors-piste, voire dans les snowparks, afin de s'épanouir en tant que snowboarder. Normal Snowboard est là et existe pour vous accompagner et vous coacher dans votre progression de rider. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet normalsnowboard.com. et quant à moi, je vous dis à tout bientôt sur la neige. Ciao